Bonjour, Yann Cédric, Yac Baudan, Aolio. Bonjour. Euh, je Duna. te souhaite, bonjour, merci. Euh, la bienvenue à Dounia Reçoit, l'émission littéraire de la Tribune des Vagabonds du Rêve, hein, une web revue qui est dédiée euh, au, à l'imaginaire sous toutes ses formes. Donc, je te reçois principalement pour parler de ton dernier roman, Nouvel Horizon. Mmh. Que tu as publié chez Amazon en 2020, donc euh, une année particulièrement cruciale. <rire> et euh, je, je te propose, c'est que tu te présentes comme tu veux. Hein, tu te présentes. C'est l'habitude. Et après, on, on commencera à parler de science-fiction, d'Afrique, d'Afrofuturisme, et surtout de ton livre. Donc. Ok, très à bien. Toi. Bah, c'est parti. <rire> Euh, bah donc, je m'appelle Yann Cédric Agbaudan à Oulio et euh, je suis né à Abidjan en Côte d'Ivoire euh, il y a oula, 38 ans au moins et euh, donc j'habite à Paris depuis l'âge de 5 ans donc j'ai fait toute ma scolarité ici et euh, donc j'ai fait des études scientifiques pour être euh, conseiller médical et scientifique dans l'industrie pharmaceutique et à côté de ça, euh, j'écris des bouquins, donc c'est pour ça que je suis là euh, avec toi aujourd'hui. Euh, donc, j'écris essentiellement de la science-fiction. Euh, J'ai écrit ma première histoire, j'allais dire bouquin, mais non, c'était une histoire, euh, j'avais six ans. Donc, c'était l'histoire d'un petit garçon. Écrit qui habitait en... Écrit, voilà. Pas raconté, alors Pas raconté, vraiment écrit. écrit. Ah, oui. Voilà. C'était l'histoire d'un petit garçon qui habitait bah, à Paris et qui faisait... Et qui... Qui a, qui a vécu une énorme aventure parce qu'il devait voyager à pied pour retourner en Côte d'Ivoire. et la ça partie... dit long, sur... C'est ça, sur, les... <rire> <rire> sur la psychologie de, de, de, de, de l'écrivain en question. Voilà <rire> Et, et euh, fun fact, euh, c'est qu'à l'époque, je ne savais plus si c'était le Maroc ou l'Algérie qui touchait en fait l'Europe. Et dans mon histoire, du coup, je disais que le petit garçon euh, passait directement de l'Espagne à l'Algérie. Et quand j'ai fait lire mon histoire à mon, à, à mon oncle, il s'est beaucoup moqué de moi parce qu'il euh, voilà, y avait un petit problème euh, de, de, de, de géographie. <rire> voilà. Et ensuite, pendant le collège, euh, euh, j'aimais bien inventer des, des, des mondes avec des, des histoires avec un grand H, parce que j'adorais l'histoire-géographie en plus de la biologie, bien sûr. Donc, euh, mais ce n'était pas vraiment des histoires, c'était vraiment comme, euh, comme des cours de géographie et d'histoire, mais, mais pas de notre monde, mais d'un autre monde, en fait. Euh, donc, j'ai fait ça pendant longtemps, et puis à un moment, je me suis dit, bon, allez, ça suffit, il faut grandir quand même. Et euh, maintenant, je le regrette beaucoup, mais j'ai tout mis à la poubelle. Euh, mais ça m'inspire un petit peu, pour, en tout cas pour certains, certaines, certains noms de localisation dans mes, dans mes, dans mes romans... Dans voilà. J'essaye de me rappeler, vu euh, que j'ai tout jeté. Donc, voilà. bah, oui. <coughs> bah, écoute, puisqu'on était... Euh, tu as créé ton propre univers et à 6 ouais. ans, je pense que tu n'avais pas encore lu beaucoup de romans non. de science <rire> Oui, oui, mais <rire> c'était... <rire> oui, oui. Je oui, pense que ça compte pas. <rire> <rire> oui, ça remonte à, ça, à loin à ça. Euh, et en fait... Quand tu es venu à la science-fiction, tu, mmh. tu, qu'est-ce qu qui t'y a amené Est-ce que tu as un écrivain Tu m'as parlé de, de Franck Herbert. Mmh. Est-ce que tu as un univers qui a, qui a irrigué ton imagination, déjà très fertile, en fait d'enfant, découvrant la littérature et, et l'écriture Oui, que, bien sûr. Nous Alors, en, en fait, il y, y, a, y a un père et une mère, on va dire. Il y a la littérature et il y a tout ce qui est... Euh films et séries. Mm -hmm. euh, je pense qu'il nourrit euh, beaucoup l'imagination et euh, tout ce qui va être euh, art, science-fiction, euh, qui va tourner autour de, de planètes imaginaires, euh, voilà, qui va me donner vraiment l'envie de, de voyager peut-être dans notre monde bien sûr, mais euh, loin dans l'espace, loin dans les, dans les galaxies, et, euh, et ça va vraiment nourrir. Et par exemple, effectivement, tu, tu, tu viens de, de citer Frank Herbert avec June. Euh, typiquement, euh, oui, ça a été un, un, un énorme coup de foudre, d'abord en film. Et ensuite, ça m'a donné envie de, de lire les bouquins euh, qui, sont, euh, qui sont beaucoup plus riches. Et là, c euh, ça a été une vraie révélation pour moi. Euh, parce qu'on on on voyage à, à la fois sur des... Euh, donc, dans un monde avec des problèmes sociaux, des problèmes euh, de, de spiritualité, entre, gui entre guillemets, euh, des interactions euh, euh, entre, euh, comment dire, des, des, des conflits politiques. Voilà, tout ça, un univers hyper complexe qui pourrait ressembler au nôtre, mais euh, transposé dans un, dans un autre univers. Et euh, donc, ça m'influence voilà, beaucoup. Et à côté de ça, il y a un autre auteur euh, qui est totalement différent, qui n'a rien à voir avec la science-fiction, qui est plutôt sur du, du conte africain, c'est euh, Amadou Empateba. Ah oui. Et, et donc, à la base, euh, quand j'ai commencé à vraiment écrire, euh, l'idée pour moi, c'était d'écrire de, de, un, un conte africain pour faire connaître euh, la mythologie africaine, euh, faire connaître euh, la tradition euh, à travers... Euh, des yeux d'Européens, mais à travers les yeux d'un Africain qui a presque toujours vécu en Europe. Mmh. Et, euh, et chose incroyable, quand j'ai commencé à écrire euh, donc ce, ce, ce, ce premier conte qui s'appelait euh, La conspiration des colombes, de fil en aiguille, ce, ce conte s'est transformé totalement en roman de science-fiction. Parce que je suis totalement influencé par ma passion qui est, euh, qui est, qui est, qui est, qui est la science, la biologie, euh, l'astronomie. Et euh, et je suis toujours, j'ai toujours envie en fait d'expliquer l'inexplicable. Donc, ce qui fait que, ben, au bout d'un moment, ce conte euh, est devenu très science-fictionnel et s'est transformé comme ça. Euh, voilà. Et donc, les contes africains, euh, ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un lien que tu as avec ta, je dirais pas ta culture d'origine, hein, puisque tu es venu, tu étais quand même très jeune, mais avec celle de, hein. de tes parents, en tout cas de, de, de ta parents. famille, si, si, si. Qui... avec qui je suis quand même en contact, bien sûr. Qui sont toujours en France Non, qui sont en Côte d'Ivoire. Ils sont retournés en. Ouais, ouais, ils sont en Côte d'Ivoire. Ouais. D'accord. Et du coup, en fait, ça t'a. Qu'est-ce qui dans ces contes fait, euh... enfin, sans, sans qu'on déroule toute une, une typologie, qu'est-ce mm -hmm. qu qui peut, il a pu t'inspirer dans les caractères que, dont tu t'es servi pour écrire ton roman ou ou, ou qu'est-ce qu'il y a eu comme effet miroir par rapport à la science-fiction mm -hmm. euh... Je ne sais pas si tu as un exemple. Si... Oui, pour, pour, pour les contes, on va dire, c'est vraiment le rapport entre euh, le méchant personnage, entre guillemets, et le héros. Euh, parce que dans ces contes, effectivement, il y a, y, a, y a un rapport plus ou moins ambigu entre les deux. Et à la fin, évidemment, comme dans, dans tous les contes du monde entier, il euh, y, a, y, a, y a une morale à la fin pour expliquer, pour expliquer la vie. Hein. Et euh, ça, on va le retrouver euh, surtout dans la Conspiration des Coulombs, puisque à, à la base, ça devait être un conte, et dans un personnage en particulier qui s'appelle euh, Niedo Dewal, qui est quasiment le même personnage, en tout cas le même nom que l'un des personnages dans, dans l'un des contes euh, dans Pateba, et qui est, euh, qui est une femme forte, qui est une femme avec qui on a envie d'interagir, mais en même temps qui est méchante, mais en même temps, on peut comprendre pourquoi elle est méchante, et on a... On a euh, oui, on, on, on, on, sa, sa, sa colère est totalement justifiée, et limite, on dit, bah, oui, c'est normal. Enfin, euh, euh, voilà. Quoi. Donc, euh, on peut retrouver ça un petit peu euh, dans, dans, dans mes romans. Ouais. Et du coup, ce que le conte n'offre pas, finalement, c'est la profondeur psychologique, souvent. Oui. Et ça, il n'y a que la littérature qui, qui te permet, finalement, de de creuser, de, de, de rendre… Exactement, particulièrement dans « La conspiration des colombes qui » qui est un roman assez long, qui normalement sera sur deux tomes, donc là c'est le premier tome, où là effectivement j'explore à fond la psychologie de chaque personnage, euh, leur évolution, l'interaction euh, en, en, entre chaque, donc euh, oui, oui, tout à fait, tout à fait raison. Alors, je, je voudrais qu'on qu passe à quelque chose de très important dont on a parlé, uh -huh. qui s'appelle euh, donc l'afrofuturisme. Oui. Et euh, je me souviens effectivement. Euh, d'avoir vu et d'avoir assisté à ta conférence en anglais à, à l'Eurocon, Damien. Et euh, donc, tu avais fait quand même assez fort à ce moment-là, c'était en juillet ouais. 2018. Ouais, et ouais. c'était pour euh, donc euh, l'afrofuturisme, si j'ose dire, ne doit plus avoir de secret pour toi. Mais est-ce que tu peux nous dire euh, ouais, ce, ce que c'est en fait Qu'est-ce que ça recouvre exactement cette notion et en quoi euh, toi, en tant qu'écrivain, ça te, ça te touche ou ça t'amène à, à te servir de cette, de cette thématique Si c'est une thématique, en fait. Mm -hmm. On connaît très mal cette, ouais. euh, cet afrofuturisme. Bah, à la base, l'afrofuturisme, c'est une notion euh, inventée par les afro-américains, donc aux États-Unis, pour, euh, pour un retour aux sources, donc un retour aux traditions, mais en même temps propulser dans le futur avec euh, euh, des technologies avancées pour, euh, entre guillemets, concurrencer euh, la culture des, des, des, des, des autres ethnies qui se trouvent aux États-Unis, en particulier celle des Blancs. Et euh, donc ça, c'est, on va dire, c'est le cœur de, de, de, de l'afrofuturisme ensuite qui va, être, qui va évoluer, puisque euh, après, euh, d'autres afro-descendants ou africains vont s'approprier euh, l'afrofuturisme. Et, et, et le personnaliser en fonction de, de, de, de sa personnalité. Et, et donc, moi, pour moi, l'afrofuturisme, c'est un moyen de parler de, de l'Afrique, de parler des Africains, de, de, de, de nos traditions, sans forcément rentrer dans, dans, dans le détail, mais en tout cas, euh, un moyen aussi d'avoir de, de la diversité dans... Dans, dans, dans, dans les romans, euh, en particulier dans les romans de science-fiction, parce qu'en général, c'est très centré sur l'Occident, euh, les ouais. États-Unis, et donc euh, on n'a pas trop de, de, de, de, de, de personnages euh, issus de la diversité, comme on dit. Voilà. Ou alors, s'ils en sont issus, ce ne sont que des clones, clones voilà c'est voilà, des couleurs plus que des des vraies entités. de vrais... voilà. Ça, Effectivement, c'est la problématique de la représentation euh, qu'on peut avoir de l'Afrique, de mais mm -hmm. du coup, des gens différents, on dira. Ah ouais, plus. Exactement. Donc, ce que j'essaie de dépeindre, c'est un, un, un vrai monde, mais dans le futur, donc où euh, toutes les personnes sont représentées. Donc, afrofuturisme, OK, mais il n'y a pas que des Africains. donc on on, est, on vit tous en communauté, on vit tous en société. Donc, il euh, y a des Africains, bien sûr, mais il peut y avoir euh, des Chinois, euh, euh, des Européens. Euh, voilà. Donc, y a, voilà. Et donc, c est, c est, euh, ça, ça, ça, ça irrigue dans ce sens que tu écris. Quoi. Donc, c'est pas forcément. Tu ne dis pas je vais faire un roman afro-futuriste. Non. Tu fais un roman et puis. Euh, Exactement. Et puis, on voit ça peut transparaître dans ton écriture, en fait. Exactement. En fait, quand j'ai commencé à écrire. Euh, je ne me suis pas dit euh, « je vais écrire de l'afrofuturisme euh, », j'ai juste écrit, avec euh, euh, l'idée de, de parler un peu de, de, de mon Afrique, de moi, comment je la vois, comment je vois euh, les gens qui m'entourent. Et euh, c'est en fait, juste avant le premier euh, festival du livre que j'ai fait à Paris, en faisant quelques petits, petites recherches, je suis tombé sur ce terme et qui m'a intrigué, en disant « ah bah oui, effectivement euh, ». Ça, ça peut être effectivement de, de, de, de l'afrofuturisme. Et c'est comme ça que, que je suis tombé là-dedans, entre guillemets. Ça donne un éclairage Exactement. À, à ton écriture. En fait. ouais, ouais. Donc, maintenant qu'on a fait le tour, on va arriver au roman. Donc, je me rappelle, c'est Nouvel Horizon, oui. dont on va parler. Mmh. Et ce roman euh, est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. D'abord, il se passe ouais. en Afrique, mais <rire> et on est dans une terre gelée, euh, qui... ouais, avec une humanité en danger, et puis ouais. euh, bon, en fait, tout le monde s'est réfugié sur, euh, entre les tropiques, quoi, là ça. où il faisait le moins froid, parce qu'on ne peut même pas dire qu'il faisait chaud. Est voilà, donc, Est-ce que tu peux nous, nous faire une, nous présenter ton roman, euh, oui. euh, avant qu'on aille fouiller un petit peu plus dans dans, dans ce qu'il y a dedans en fait. Oui, ouais, très bien. Euh, alors, en, en gros, pour pour être euh, bref, parce que euh, si, si je me lance, je pourrais euh, pour ah, parler pas pendant le spoiler, une heure. C'est ça, il faut exactement. Des donc, à dire. Euh, je vais me surveiller. Donc, en gros, euh, on est dans un futur très proche où l'activité solaire a, a, a diminué. On est dans un dans un minima, un minimum d'activité qui fait que partout dans le système solaire et donc sur Terre, on a une chute des températures assez drastique. Euh, donc, la conséquence, c'est que les, les calottes polaires euh, ben, ben, grandissent et descendent petit à petit euh, vers les pôles. Et devant ce, ces, ces murs de glace, donc, y compris dans, euh, dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, les populations commencent à migrer pour aller à l'équateur, euh, où c'est le seul endroit, entre guillemets, dans, dans les années qui vont, qui vont venir, qui vont être épargnées par les glaces. Et donc, ça va entraîner, bien entendu, euh, des, des, des petits conflits et, euh, et l'idée de tout ça, c'est que à terme, la planète entière sera recouverte par les glaces. Et pour sauver l'humanité, il faut trouver une nouvelle planète d'accueil. Et comme tu le sais peut-être, euh, dans le système solaire, la planète la plus proche de la Terre et qui est la plus proche du Soleil, donc qui va bénéficier de la plus, comment dire, des températures les plus clémentes, c'est Vénus. Vénus voilà. qui était qui est inhabitable, qui, qui est inhabitable, inhabité, mais euh, étant donné qu'on est dans, dans la science-fiction et dans un futur euh, mm -hmm. proche, on a la technologie nécessaire, en tout cas qui va être mise au point pour euh, la terraformer et accueillir les futurs euh, les futurs euh, Vénusiens. Voilà. Et donc en fait on part de là nos nos héros puisque c'est un c'est de la science-fiction. On a besoin de héros. <rire> ça fait partie du, du jeu. Ouais. Donc les héros et surtout une héroïne d'ailleurs, euh, pratiquement tout le roman traite d'un projet qui est monté euh, pour euh, préparer des, des, la population à, à quitter de la, la Terre et aller donc vers Vénus. Euh, et en fait, dans cette, pour que cette population puisse y, y, y aller, euh, il y a quelque chose qui s'appelle l'icor. Est-ce que tu peux nous en parler sans, qu qu'est-ce sans, sans spoiler, <rire> sans spoiler, surtout pour parce qu'en fait c'est un peu une sorte de, de transhumanisme, de transformation Exactement. du corps humain. Tout à Et fait. Donc toi, ça t'intéresse particulièrement. Tu <rire> travailles, tu travailles dans la médecine, dans, mmh. dans dans les la chimie, tout ça. Donc c'est intéressant de, de donc oui, point complètement. De vue aussi, parce qu'il y a des ouais, choses ouais. très très très précises dans le roman des protocoles, très pointu, si, si, très, très pointu, pointu, oui. Mais on comprend, on comprend. Parce ah oui, que bah, ça reste on, on, un voilà, roman. Il oui. faut, faut que ça soit accessible quand même. Puisque oui, euh, on a euh... envie de le lire surtout. <rire> donc en gros, licor, euh, le mot, c'est pas un mot que j'ai inventé. C'est un mot qui existe et qui vient de la mythologie grecque et euh, qui désigne le, le sang des, des dieux de l'Olympe, qui est licor, et donc euh, quand au, au début du, du bouquin, j'ai un, un extrait d'Homère que je, que je mets euh, qui, qui explique euh, euh, que l'icor est le sang de, de la déesse qui s'écoule euh, après avoir été blessé euh, au cours de, de, de, de l'Iliade. Donc, c'est donc ça. Et donc, moi, je l'ai euh, transformé. Enfin, j'ai utilisé ce terme pour nommer euh, un micro-organisme qui pourrait être une bactérie ou un champignon qui, est, euh, qui a été euh, transformé. Euh, modifier génétiquement pour pouvoir euh, euh, être euh, pour pouvoir euh, s'intriquer entre guillemets pour être euh, en, en association symbiotique avec l'être humain dans chaque cellule et lui donner et lui conférer des, des propriétés des capacités hors du commun pour résister mmh. euh, à, à, à tout type de stress euh, de, de l'environnement, comme le froid, euh, la radioactivité, euh, voilà, ce genre de, de choses où, où, en temps normal, on est, on est assez fragile en fait, comme, euh, comme espèce, Et, euh, alors qu'il y a plein d'espèces sur Terre qui sont assez résistantes. Et en fait, cet organisme, on, on va lui donner ses gènes, qui est, en étant en symbiose avec cet organisme, il va, nous, avec ces gènes-là, nous aider à résister à ces... Euh, à ces euh, stress de, de l'environnement et, et, et le but en fait c'est de pouvoir euh, faire le voyage déjà entre euh, la terre et vénus et ensuite de survivre à vénus parce que même si elle est terraformée elle reste quand même un environnement assez euh, désagréable entre guillemets donc euh, voilà oui et en fait justement en partant de ces personnages qui sont transformés Mmh. Euh, L'intrigue aussi, parce qu'il y a une intrigue derrière, c'est que ça aptise des convoitises. Oui. Parce qu'il y a quand même plusieurs... Euh... Voilà, donc qu'est-ce qui se passe Exactement. Euh, donc cette humanité euh, dans le futur est divisée entre, en, en, en trois, en plus ou moins. Euh, donc il y a euh, la, la majorité qui suit, on, on va dire, l'alliance terrienne et qui suit euh, une, une techno déesse je l'appelais comme ça puisque c'est une intelligence artificielle qui va gérer absolument tous les aspects de la vie des humains et qui a créé donc ce programme qu'on appelle nouvel horizon pour préparer l'humanité à cet exode pour aller vivre sur notre planète euh, donc elle est pas elle est, elle est bienveillante il hein, n'y a, a, a pas de il a, euh, a pas de problème il a pas de particulier avec elle et à côté de ça on a une une une autre société qui est plutôt contre cette, cette, cette divinité qui, qui régit tous les aspects de, de la vie. Et ils sont plus euh, libertaires, on va dire. Euh, et le, le, le, le, point, le point important, c'est qu'eux aussi, ils sont très transhumanistes, mais euh, pour eux, le génome n'est pas du tout… Euh, voilà, ils ont des problèmes d'éthique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils modifient à tort et à travers euh, nos, nos, nos, notre génome pour se donner des, des capacités un petit peu. Par exemple, ils vont se donner des ailes pour pouvoir voler. Euh, mm -hmm. voilà, c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'effectivement, euh, derrière, il peut y avoir des, des, des conséquences qu'ils n'avaient pas prévues, puisqu'ils font ça un peu euh, à, à l'aveugle. Et donc, le graal, en fait, pour eux, c'est d'obtenir l'icor parce qu'ils savent qu'avec ça, ils pourraient euh, donc maîtriser leur, leur propre évolution, qu'ils ont un petit peu mis en danger. Et la troisième part, la, le troisième groupe, c'est un groupe qui veut être en dehors de toutes ces, toute cette partie euh, scientifique qui, pour eux, est très... Euh, euh, qui est contre la spiritualité, parce que c'est des gens qui sont très spirituels, on pourrait dire que ce sont euh, les descendants de, de, de, des, des croyants, on va dire, des chrétiens, des musulmans, des juifs, de, même des, des hindous et qui veulent rester loin de, de, de la technologie et de cette intelligence artificielle, et quitte à mourir, euh, rester sur Terre. Oui, ça, on imagine qu'il y aura toujours euh, des gens qui préféreront rester sur Terre, quoi qu'il qu en coûte. C'est ça. Pour, dire une... <rire> pour <rire> prendre cette formule malheureuse. Donc, en fait, euh, et justement, ce qui est intéressant, c'est dans, dans le roman, c'est la, la géopolitique il y a, mmh. a c'est très c'est à la fois très très positif parce qu'il y a cette cette espèce d'élan pour faire quelque chose pour tout le monde mmh. pour aller euh, aller vivre ailleurs pour sauver l'humanité parce que c'est c'est ça au fait c'est euh, le but c'est sauver les humains et de l'autre côté c'est cette euh, cette l'aspect géopolitique c'est mmh. très très très sombre brutal parce que finalement quand les gens se sont réfugiés sur les, les, les parties qui les sont tropiques. maintenant les plus pauvres de la planète actuellement, mm -hmm. pas en, ils ne sont pas venus en réfugiés, quoi. ils sont venus ouais. en conquérant. En Donc, conquérant. cette, cette, cette idée-là, c'est que ton humanité, elle est, tu la prends, à la, à la, enfin, on voit ce qui se passe actuellement avec mm -hmm. la guerre en Ukraine par exemple, mm -hmm. on voit qu'effectivement, on a l'impression qu'on est toujours au bord du pire, que, ouais. Tu n'as pas, pas projeté une, une société différente. Quoi. Non, c'est vrai. En fait, euh, je suis toujours très positif dans, dans, dans mes bouquins. J'essaie de voir le futur positivement, que tout va bien se passer. Mais en même temps, euh, je, je ne suis pas dupe. Je sais que l'humain reste humain et qu'il y a toujours des rapports de force qui existent. Et, euh, et donc, quand j'ai commencé à écrire cette histoire, je me suis dit « ok ». Dans ces cas-là, si on a des Européens, des Américains, des Chinois qui commencent à migrer en masse euh, vers euh, l'Équateur, qu'est-ce qui va se passer Ok, Est-ce qu'ils vont être accueillis euh, normalement Est-ce qu'eux vont se comporter normalement Est-ce qu'ils vont s'intégrer Est-ce qu'il va y avoir une intégration inverse euh, Et bah, je me suis dit ben, bien sûr que non. Bien sûr que non, et sachant que dans les, dans nos, dans les pays, euh, euh, comme tu dis, qui sont plus pauvres, il y a en général une forte corruption et, euh, et donc, euh, donc dans mon bouquin, les gouvernements euh, des pays du Sud sont euh, sont complices en fait de cette euh, de cette. Euh, j'ai ai, ai bien aimé le terme que tu as appelé, cette recolonisation. Euh, donc même si elle est, elle, est euh, elle elle est plutôt elle est inégale en fonction de, de, de, de, de des zones. Par exemple, en Amérique du Sud, j'ai écrit que euh, c'était euh, cette recolonisation était plus brutale où il y a eu vraiment des des de, de, comment dire. Euh, euh, des, des, des heures euh, voilà, ouais. plutôt agressif et qu'en Asie, en Afrique, ça a été moins le cas, euh, et que ça a été un peu mieux géré. Mais il y, y a eu quand même une, une prédominance en fait, des, des, des conquérants, entre guillemets, qui sont arrivés euh, dans, dans une zone où ils avaient déjà plus d'argent, ils avaient euh, une, une, une, une, avancée, une technologie qui était plus, plus avancée aussi. Euh, avec des, des, enfin, oui, des, des gens qui sont peut-être plus, plus instruits en, en, en, en pourcentage. Donc, ce qui fait qu'inéluctablement, quand ils arrivent en, en, en terrain conquis, ben, ils, ils, sont, ils, ils sont avantagés. Quoi. Il suffit qu'ils arrivent avec leurs avions et leurs et leur chars. C'est ça. <rire> C'est sûr qu'en face, on ne peut pas faire la... Donc ça, c'était un aspect un peu sombre, mais qui qui est très contrebalancé par ce projet, finalement, qui mmh. recouvre, regroupe, regroupe quand même des humains de, de, de toutes conditions et de toutes origines, parce que ça, mmh. ça ne s'est même pas expliqué, parce qu'en fait, ça va de soi. Oui. Et, et en fait, je voulais te demander aussi, dans, dans ton cet aspect romane la place de l'Afrique parce que malgré tout on, on y revient finalement mm -hmm. Parce que tu aurais pu le raconter au Brésil ou <rire> tu aurais pu le raconter ouais, en ouais. Indonésie puis c'est aussi mm -hmm. chaud quoi donc au moins froid c'est vrai c'est vrai <rire> c'est ci, cité hein, mais euh, c'est oui. vrai que c'est pas le cœur de, de c'est pas le cœur du roman ça ouais. se passe entre en fait euh, des pays que, qui, que tu connais bien qui te sont chers quoi qui mm. sont la Côte d'Ivoire et le Togo c'est ça c'est ça voilà, exactement donc la côte atlantique de l'Afrique. Mm -hmm. Et en fait, c'est euh, amusant parce qu'on dit que l'histoire de l'humanité a débuté en Afrique et mm -hmm. est-ce qu'elle ne risque pas de s'y terminer De s'y terminer, <rire> c'est ça, voilà. pour, euh, Donc, pour un nouveau, une reconquête du système solaire à partir de l'Afrique. Donc la première fois, c'était en Afrique vers la planète Terre. Donc là, on revient en Afrique pour aller vers l'extérieur de la Terre. Vers l'extérieur. c'est euh, bah, tout à c'était amusant, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est un clin d'œil à, ouais. à l'histoire, du coup, qui t'intéresse beaucoup. Alors, je, si on parlait de Ganyma, tu pouvais nous dire oui. ce, qui est cette Ganyma C'est un aspect de technologie, spiritualité. Les, les humains se sont abandonnés à ce que j'appelle une directrice de conscience, mais. Euh, mm -hmm. euh, c'est exactement ça. En fait, elle est issue d'une longue euh, dynastie, entre guillemets, d'intelligence artificielle qui, au départ, euh, avait été créée par l'homme. Et au bout d'un moment, euh, elles se sont créées elles-mêmes, en fait. Et elles se sont euh, upgradées, de petites... elles se sont améliorées euh, de, de, de génération en génération pour aboutir à la dernière qui est GANIMA. Donc, comme je l'explique dans mon bouquin, euh, G pour giga et ANIMA pour esprit, pour le grand esprit qui va absolument... Euh, tout gérer, qui va être considéré comme une techno-déesse, et, euh, les, les, et, et, euh, et ceux qui vont euh, la servir, entre guillemets, qui vont être comme des, des, des techno-prêtres, en fait. Euh, qui, qui, qui peuvent, il n'y a, a qu'eux qui peuvent la voir, parce que le, le commun de, de, du mortel sait, savent qu'elle existe, mais ne la voit jamais. Mm -hmm. et, euh, et donc, pour améliorer cette humanité aussi, euh, donc, euh, elle, va, elle va tout contrôler, c'est-à-dire euh, même Internet, tout ce qui n'est pas intéressant, elle le supprime, tout ce qui est publicité, elle le supprime. Elle ne garde que ce qui est, euh, selon elle, indispensable pour euh, l'intellect humain, parce qu'effectivement, elle ne veut pas non plus les garder dans une sorte d'esclavage de, de, de, et, les, et les écraser, parce qu'elle veut aussi les, les élever, mais, euh, euh, mais, mais, mais, mais du bon côté. Voilà. Mais du coup, euh, ça, ça va assez loin, D'ailleurs, on, on en parlera aussi de... Cet aspect, de ça va jusqu'à la spiritualité, en fait. Petit oui. à petit, elle est... Euh... Exactement. En fait, elle veut les substituer euh, sur tous les aspects, y compris spirituels. Elle veut être leur déesse, elle veut être leur reine, elle veut être euh, euh, tout ça à la fois. Et il euh, et et y a quelque chose qu'elle ne comprend pas, c'est quand les humains préfèrent... Euh, préfèrent euh, ne pas croire en elle, même s'ils savent qu'elle existe vraiment, et préfèrent croire en un dieu qu'ils n'ont jamais vu et qui n'ont aucune, euh, ils n'ont aucune, comment dire, euh, euh, aucune preuve de, de, de, de son existence. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne, qui lui, euh, qu'elle ne comprend absolument pas. Voilà. Oui, d'ailleurs, elle, elle a des, des échanges avec euh, les savants, en tout cas le savant principal ouais. du roman, mm -hmm. et, et effectivement. Euh, pour le coup c'est elle qui ne comprend pas et c'est elle qui ne sait pas ouais. ce qu'il y a à savoir ouais. et pourtant et elle essaye de lui offrir euh, même un, un paradis artificiel euh, euh, comme comme euh, euh, euh, le on s'appelle le monde artificiel de, de facebook j'ai oublié le nom mais euh, Meta dit... exactement Méta. en lui en lui en bah, ok mais moi je peux t'offrir ça euh, il et non il n'en démarre pas il, il préfère euh, dire non Donc, euh, oui, alors qu'il est quand même impliqué dans un projet où, où cette oui, intelligence exactement. aura encore beaucoup à jouer puisqu'elle mmh. va les accompagner sur Vénus. Mmh. Mais du coup, c'est très à contre-courant de ce qu'on qu voit, même pas de ce qu'on écrit, mmh. de ce qu'on voit, parce que finalement, euh, euh, si l'intelligence euh, artificielle existe vraiment, si c'est mmh. si la technologie. Euh, quand on voit ce qui se passe, euh, les, la reconnaissance faciale, les, les données qui ne sont pas respectées, qui sont, mmh. finalement, elles, c est, c est, on s'attendrait presque à tomber dans un meilleur des mondes euh, plus que dans une. Mmh. Euh, euh, Est-ce que c'est toi qui vois ça, qui imagines que, ben, que la technologie pourra être vraiment positive ou. Oui, je pense, parce qu'on a tellement de mises en garde euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Euh, même, euh, on voit bien par rapport au, à, à YouTube et son et son algorithme qui a tendance à, à favoriser les extrêmes. Euh, donc, je pense qu'on a tellement d'alertes que, enfin, je me dis positivement, peut-être et naïvement, que dans le futur, on ne pourra pas laisser euh, les intelligences artificielles euh, dans, dans cet état-là, qu'on va forcément mettre des... des des, des verrous pour empêcher ce, ce, ce, type, de, de, ce type de problème et les, les, rendre le, les rendre éthiques et morales le plus possible et, euh, et, euh, et surtout pas avoir un scénario comme dans Terminator avec une intelligence artificielle qui, pour sauver la planète, veut exterminer l'humanité pour la sauver. Ce qui est totalement contradictoire, mais voilà. Oui, ça, c'est bon, ça, ça, après les, les philo <rire> C'est les films. Donc, pour, pour, pour continuer à fouiller un petit peu, donc c'est euh, cette société que tu décris. Est-ce que, est que tu, tu penses que, ton, que tu, tu, vas, tu te projettes dans d'autres dans dans types de livres pour parler de ça ou, ou est-ce que tu penses que tu as fait le tour de la question sur, euh, bah sur ce voyage inter, parce que là, c'est vraiment, il y a de tout, il y a, il y a la nouvelle technologie, il y a, mmh. bon, ce n'est pas, pas, pas un problème écologique, même si ça le devient, cette, mmh. euh, cette terre qui devient une boule de glace. Mmh. Il y a beaucoup de choses dans ton roman qui, qui se croisent, euh, les découvertes, la, la, la, la, la, comment dire, pas la colonisation du coup, parce que c'est encore euh, autour de la terre, mais c'est… Mmh. Station spatiale, ces stations spatiales qui mm -hmm. sont où s'est réfugiée d'ailleurs une partie des, des personnes qui, qui ne veulent pas, enfin pour se mettre à l'abri quoi. Mm -hmm. Donc euh... si si effectivement ce sont des thèmes assez récurrents dans mes bouquins euh, euh, qui est la, la, la conquête spatiale, euh, l'intelligence artificielle, le transhumanisme parce que je pense que ce sont des sont des thèmes qui vont être très importants et qui le sont déjà, en fait, dans, mm. euh, pour, pour nous. Parce que, euh, c'est-à-dire, euh, on n'arrête pas de parler de la conquête de, de, de Mars. Demain, on va envoyer des, des, des, des gens sur Mars pour y vivre, pour, euh, parce qu'on aurait, euh, soi-disant, alors ça, c'est un point de vue, euh, on aurait plus de place sur Terre et, euh, et on est en train de, de, de l'épuiser, donc il faut absolument... Euh, comme des criquets pèlerins, aller de planète en planète. Le criquet pèlerins, c'est peut-être pas <rire> la meilleure image bah... de la colonisation des planètes. C'est un peu l'image que ça donne parce qu'on n'essaye <rire> pas déjà de, de trouver des solutions concrètes et on veut déjà partir ailleurs et reproduire ce qu'on fait déjà ici. Donc, c'est pour ça que je parle de cliquet pèlerin, mais, mais j'espère que dans, dans… Oui, là, c'est très, très négatif. C'est très tout. négatif, mais, <rire> mais, mais, mais quand même, j'espère que dans, dans le futur, on sera un peu plus sage et qu'on aura un, un sursaut de conscience et euh, euh, ben, au fur et à mesure que, que les anciennes générations vont partir, qu'il y aura les nouvelles, qui vont dire, bah « Oui, mais là, il faut faire quelque chose, on ne peut pas continuer, sinon on va droit dans le mur. » Donc, ça, je suis plutôt sûr que, que, que, que ça va s'arranger. Ensuite, l'intelligence artificielle, parce que… Euh, euh, oui, on est, on est, on est à l'aube de, de, de, de la créer, euh, ne serait-ce qu'avec euh, les, les ordinateurs quantiques qui vont être euh, mille fois plus ferme, un million de fois plus performants que nos ordinateurs. Parce que maintenant, les ordinateurs, euh, ordinateur, ordinateurs qu'on a maintenant, pour qu'ils soient aussi performants que, que, que l'humain, il faut qu'ils aient la taille de, de la France, par exemple. Donc, ça, ce n'est pas possible. Mais dans le futur, avec euh, un ordinateur quantique qui serait totalement opérationnel, euh, ce serait totalement possible. Mais après, voilà, il y a encore des verrous euh, technologiques qu'il euh, qu faudra passer, comme euh, le silicone n'est pas assez performant, donc il faudrait peut-être aller sur du diamant. Euh. Donc ça, à chaque fois, j'en je, je, je, je, parle dans mes bouquins. Et ensuite, euh, le transhumanisme, ça, euh, oui, effectivement, ça nous pend au nez, mais euh, d'une force, euh, parce que déjà, avec, euh, dernièrement, on a découvert une enzyme chez les bactéries qui est crispr cas 9 qui nous permet de faire du copier-coller assez facilement de, de, de, de, de génome. Donc, on a un, un, un gène qui nous intéresse dans un, chez un animal, une plante, on le découpe et on le colle dans, dans l'autre. Et c'est très, très facile de le faire. Et donc, euh, qu'est-ce qui nous empêche de, de, de modifier les humains maintenant C'est juste euh, l'éthique et la loi. Mais on sait très et bien. Il y a peut-être que... un peu de maîtrise technologique parce que. Ah, mais <rire> si cette maîtrise. des boutons verts sur <rire> Cette maîtrise, on l'a. En biologie, c'est qu'on on, on, l'a maintenant, cette maîtrise. Donc, le, le, le vrai verrou maintenant, c'est la loi. Et on sait que parfois, ce qui était impensable dans le passé est tout à fait euh, normal dans le futur. Donc, euh... Donc est-ce qu'on va aller plus vers. Euh la société qui est menée par Ganima dans le livre ou vers la société euh, à côté qui veut mmh. euh, faire du n'importe quoi et euh, se faire pousser des ailes ou je ne sais quoi. Donc euh, voilà. <rire> ouais, c'est une façon de, de voir effectivement qu'il reste... Bon, on, on a souvent effectivement des romans, des livres des films où, où la technologie est, est une catastrophe. Mmh. Euh, donc là, ce n'est pas le cas, en fait. Tu n'as mm -hmm. pas du tout cette euh, sensation et ce n'est pas ce que tu écris. Non, non, c'est ce maîtrisé. C'est ce, euh, ouais, ouais. plus, euh, effectivement, euh, mais comme beaucoup de choses nouvelles euh, et incompréhensibles pour l'ensemble des humains, parce que là, tu parles de d'ordinateur, de quantique, mm -hmm. mais qu'est-ce que ça signifie Déjà, qu'est-ce que prendre une photo, qu'est-ce que prendre du son, c'est de la magie. Donc, oui. peut-être que ça va trop vite pour, pour l'intelligence moyenne, quoi. c'est mm -hmm. possible aussi. Ouais. Mais bon, ça donne des sujets d'écriture, de, de, hein, puisqu'on ouais. on on ouais, est dans, dans, en littérature. Ouais. Voilà, donc je ne sais pas si tu veux encore dire des choses sur le sur, sur, sur nou, Nouvel Horizon ou est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la Nouvelle Humanité, qui est un autre de tes romans que je n'ai pas encore lu, d'ailleurs, oui. parce que uh -huh. je ne l'ai pas encore lu. Et c'était pour euh, Nouvel Horizon, Nouvelle Humanité. c'est Oui, c'est vrai que ça, ça, ça. En fait, la Nouvelle Humanité, c'est euh, deux nouvelles, en fait. C'est deux nouvelles dans. C'est des textes courts, oui. Un... Voilà, euh, mais qui sont, qui sont liés, en fait. C'est en fait, le, le, le, le deuxième et le futur du premier, en fait. Et euh, donc là, pareil, ça parle de, de, de, de conquête spatiale. Euh, pour faire un, le, le, le pitch euh, rapide, on est pareil dans un futur, euh, dans un futur proche, après, euh, après une, euh, un cataclysme, en fait, euh, où, les, où les, les, les, les humains se sont affrontés euh, assez salement, une troisième guerre mondiale. Donc tout a été un petit peu, euh, ça a été une catastrophe. Et donc, après ça, il y a eu une conscience. Donc, les, les humains ont compris qu'il fallait travailler main dans la main et ont reconstruit l'humanité. Euh, mais euh, il y a une, une comète géante qui s'approche de la planète Terre et qui affole un peu tout le monde. Et tout le monde pense que cette comète, en fait, va, va percuter la Terre, mais en fait, non. Elle va passer, va la frôler pour aller droit vers Vénus. Et, euh, et en fait, cet événement est lié à un autre événement, c'est que tous les dirigeants de la Terre sont, entre guillemets, euh, trollés par, par, euh, par une intelligence qui les contacte pour leur expliquer quelque chose, mais qu'ils ne comprennent pas. Et donc, face à ça, ils envoient une, expé euh, euh, une expédition pour aller vers cette, euh, cette comète, puisqu'ils comprennent bien qu'il y a un lien. Et, euh, et donc, en fait, cette, cette comète euh, est, est le siège d'une intelligence. Donc je ne dis pas si elle est artificielle ou pas. Non non non. Voilà. de quoi lire. Voilà d'une intelligence qui va euh, qui va profondément transformer l'humanité et c'est cette humanité qu'on va que je que je que j'explore ensuite dans le dans le dans la deuxième euh, dans la dans la deuxième nouvelle. Oui parce qu'en fait dans dans Nouvel Horizon, c'est c'est une histoire qui se passe entre enfin c'est Quelque part chez nous, entre guillemets, oui. entre, dans notre ouais. système solaire, avec, mm -hmm. euh, avec juste des, des homo sapiens et des femmes <rire> sapiens. Je ne sais pas comment ça se dit. Exactement. Et, tandis que dans l'autre, oui, il y a, y, a, y a une notion nouvelle, quoi, si tu veux. Et justement, c'est intéressant parce qu'en lisant beaucoup, en regardant beaucoup des films, je trouve que souvent, la... mais là, c'est mon, mon perçu de lectrice. Mm -hmm. Je trouve qu'il n'y a pas tellement d'imagination dans l'imagination de d'autres créatures qui pourraient être intelligentes. Mm -hmm. Et euh, je ne sais pas comment tu, toi, tu, tu vois ça en tant qu'écrivain, que, qu que conteur. Oui, alors moi, j'ai. Comment effectivement... tu arrives à imaginer une autre des choses qui seraient totalement différentes, par exemple Exactement. C'est un énorme problème parce que euh, on peut très vite tomber dans dans le ridicule. Et ça, mmh. c'est, euh, je pense, que ça peut tuer un livre, ça peut tuer euh, un film. En, tu, on voit l'extraterrestre, on commence mmh. à rigoler en disant, eh non, mais c'est pas du tout plausible ou qu'est-ce que c'est que ça. Donc, euh, soit je le montre euh, clairement, ou alors c'est très flou, c'est très, euh, c'est très sur euh, du, sur euh, des, des sensations, sur des, du ressenti. Euh, par exemple, dans, euh, donc ça, ça va être le cas pour euh, la, pour euh, euh, la nouvelle humanité. Et pour la conspiration des colombes, on va être plus sur, du, sur une nouvelle espèce totalement différente, qui ne ressemble pas du tout à l'être humain, euh, qui va être plus sur du... comment dire sur, euh, je, enfin, je le vois par rapport à mes connaissances de, de, de, de la faune et de la flore qui existent sur Terre et qui pourraient dans quelques années, enfin dans, dans des millions d'années, avec l'évolution, être intelligente. Donc j'essaye mmh. de me calquer par rapport à ça pour faire, ah bah oui, c'est possible dans un autre monde d'avoir eu ce type d'évolution et d'avoir des êtres intelligents qui ressemblent à ça voilà c'est plus c'est plus comme ça que je le vois oui c'est intriguant donc mmh. <rire> c'est très intriguant <rire> voilà donc c'était euh... alors il y a un autre aspect de, de, de ton écriture et en fait je voulais je savais proposer qu'on parle un peu de tes projets parce que souvent mmh. pour finir les émissions ben on on va vers les projets de, de, de, de l'auteur reçu ouais. Et c'était pour te demander, tu, as, as, tu parles de fantastique. Oui. Parce que là, tu es parti des contes. Ouais. Dans les contes, c'est vrai qu'il peut y avoir une dimension, de on dit merveilleux, mais des fois, c'est du fantastique, tout simplement. Mm -hmm. C'est peut-être juste des, des termes un peu de style. Donc, euh, est-ce que tu peux en parler un petit peu Oui, alors j'ai un projet de, de, de roman qui s'appelle euh, « Le bassin des larmes des déesses ». Et donc, l'idée, ce que je voulais faire, c'était euh, confronter la science-fiction et le fantastique, c'est-à-dire dans un même roman. C'est toujours de parler d'Afrique, mais sous deux aspects. En fait, euh, alors, je ne sais pas si tu sais, mais euh, en Afrique noire, on, on a un nom spécial pour l'Afrique, c'est al -Kébulan. Et donc, dans ce roman, l'idée, c'est d'avoir, euh, c'est dans une autre galaxie lointaine, avec deux planètes qui tournent l'une autour de l'autre, donc al et Ulan. Donc, l'une est très avancée technologiquement et l'autre est plus euh, une, euh, une société féodale euh, qui, est plus, euh, qui est plus à l'air, euh, comment dire, euh, qui serait plus euh, comme de la fantaisie, donc, euh, qui, avec, euh, qui fonctionne sur de la magie, euh, sur, ce, sur ce type de choses, alors que les autres, c'est vraiment science-fiction, c'est la technologie pure et dure. Et avoir ces deux mondes, en fait, qui vont rentrer, euh, pas en collision, mais qui vont, euh, qui, qui, qui vont prendre connaissance l'une de l'autre puisqu'ils vont l'une va réussir à aller euh, visiter l'autre en fait donc voilà donc, euh, le, donc le, le cœur du roman ce serait ça et du coup toujours dans avec une teinte de, de une approche un peu dafro futuriste ah oui complètement toujours complètement, oui, oui. Ouais, ouais, complètement. et du coup ça tu penses l'avoir fini bientôt <rire> non bah, je, je suis je suis dessus mais mmh. ouais c'est c'est un énorme travail euh... Parce qu'effectivement, quand il y a des, des, des, des parties entières qui ne me plaisent pas ou qui sont trop en décalage l'une par rapport à l'autre, ben, ça, passe, ça passe à la trappe. Donc, euh, oui, c'est un peu compliqué. Donc, euh, bon, ben, euh, je pense que ça ne sera pas fini avant un an. Avant deux ans, je croise les doigts. Mais, voilà. Du boulot, alors. C'est encore du travail. Exactement. Et qu'est-ce qui, pour. Euh... Pour en revenir à l'Afrique, parce que tu... en Patéba moi aussi je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Mmh. Il a une description, enfin surtout quand il parle de son enfance, c'est extraordinaire comment il ouais. réussit à, à nous restituer une période qui n'est pas si lointaine et qu'on connaît ouais. pas du tout finalement ouais, ouais. ou très mal. Et euh, quelles sont les thématiques donc que tu trouves dans la, la culture euh, africaine, mais la culture afrique, ça ne veut rien dire parce que c'est immense l'Afrique, il y a des tas de cultures dedans. L'Afrique de l'Ouest déjà. L'Afrique, c'est des zones, c'est des grandes zones culturelles en plus, donc dans la zone que tu connais, qui peuvent alimenter tes personnages, tes créatures, est-ce qu'il y a une autre façon de voir le monde, est-ce que, qu'est-ce que tu as pu prendre là, qui font que tu, ça, ça, ça te permet de faire une différence avec euh, bah, un roman de science-fiction que tu écrirais bah, qui se passerait aux états unis par exemple mmh, mmh. Pour... oui il y a il y a je suis beaucoup influencé par euh, bah, bien sûr tout ce qui va être euh, la musique parce que mmh. les personnages sont très comment dire très imprégnés par ça tout ce qui va être la culture de culture de l'ancêtre ou euh, mmh. en tout cas euh, en tout cas le, le fait que que les familles ne sont pas nucléaires, mais élargies, et qu'il euh, y a toujours le cousin ou la grand-mère qui ne sont pas très loin et qui font partie intégrante de la famille nucléaire. Euh, donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que... Euh, euh, comment dire euh, L'influence du, du, du surnaturel. On est... Même, on, on, effectivement, on peut avoir des, des, des gens athées, ça existe partout. Mais on est quand même euh, très des, des comment dire l'Africain est très spirituel il est très influencé par euh, le paranormal sans être sans être naïf bien sûr mais en étant toujours dans le dans le ressenti des choses et euh, c'est euh, quelque chose que j'intègre beaucoup dans mes personnages en tout cas qui sont euh, de, de cette origine là voilà donc ça, ça oui ça permet de de de enrichir le le enfin le Panthéon parce que, pour le coup, ça de, de, de la galerie disons, ça permet d'amener d'autres points de vue, d'autres sentiments, d'autres façons de voir les choses. Ouais, ouais. Voilà. Et par exemple avec euh, avec la conspiration des colombes, euh, par rapport à un autre bouquin euh, d'un d'un auteur qui s'appelle euh, Dan Simmons qui a écrit Ilium et où Donc lui ces deux bouquins, c'est de la science-fiction pure, mais euh, avec de la mythologie grecque. Et, euh, et shakespearienne, et j'ai été absolument fasciné par ces deux bouquins qui sont très épais et, ont, et très, euh, comment dire, euh, euh, parfois il y a des notions très, euh, très philosophiques, donc parfois ça, ça peut être un peu difficile à, à, à comprendre, mais c'est tellement intéressant que vraiment ça se, ça se lit euh, très très vite, même si les bouquins sont, sont très très épais. Mmh. Et dans la conspiration des colons, voilà, on, on, on peut avoir cette notion-là, euh, parce qu'on est vraiment sur, pareil, sur de la science-fiction, mais à côté de ça, on a de la mythologie euh, ouest-africaine, euh, plus, pr plus précisément euh, du, du Nigeria, qui, ont, qui a été importé ensuite euh, dans les Antilles, euh, aux États-Unis, avec euh, les, les Orixas. Euh, donc, euh, on peut retrouver aussi, euh, euh, on retrouve ça aussi. Ouais. Et donc, c'est toute une, une, comment dire tout, oui, c'est ça, je me répète, c'est tout un, un univers à, euh, qui, qui, qui, qui fait dans des sociétés qui vivent dans, mentalement. Je peux en parler librement parce que je, je viens du Maroc où avec euh, le monde des jeans, c'est un peu la même euh, approche. D Et puis, de toute façon, le Maroc est un pays qui a été très imprégné par euh, l'Afrique occidentale, pour dire mm -hmm. euh, l'Afrique, euh, les Bambara, par euh, tout, tout un flux qui a été... Euh, et c'est vrai qu'il y a cette, cette présence de, d'un autre monde. Mm -hmm. Alors, dans les, en science-fiction, je sais pas, je regardais un feuilleton de Stargate hier, tout à coup, il y a un accident temporel, ça c'est génial, c'est intéressant, il y a un accident temporel, et tout à coup, ils sont plus, ils sont dans un autre monde, mm -hmm. dans un alter monde, et en fait, en Afrique, en tout cas, pour ce que j'en connais et puis ce, que, ce que tu me dis, mmh. on est toujours à la frontière de, cette, euh, Exactement. de cet univers, ce qui fait mmh. qu'on a une autre façon de voir les choses, oui, oui. même si, euh, des fois, ce n'est pas forcément facile pour l'individu de sortir de, de, de, de ces schémas-là pour, euh, mmh. pour lui-même évoluer dans sa, sa personnalité. Mmh, mmh. C'est euh, vrai que ça, c'est une richesse que n'a plus peut-être euh, en occident et ouais. exactement parce que c'est vrai que scientifiquement euh, c'est que c'est que dernièrement dont on parle des, des, des mondes parallèles de, de leur possible existence mm. mais en fait euh, l'africain euh, il a cette intuition là depuis euh, pff, depuis la nuit des temps en fait que à côté de notre monde en, sans parler de dans, dans l'espace hein, mm. à côté de notre monde on on a un monde parallèle juste séparé par un voile qu'on ne peut pas traverser voilà, avec euh, voilà, d'autres créatures, d'autres entités euh, qui, qui sont capables en plus de nous influencer. Et, oui, avec euh... des passeurs, j'appellerais ça des passeurs. C'est ça, exactement. Ce sont les, les sorciers, les mages. Oui. Les... Donc, ça donne effectivement à matière à écrire des histoires. Euh, et, et dans la Conspiration <rire> des Colombes, c'est exactement ça. Euh, euh, J'appelle ça un parallèle, monde, euh, parallèle, euh, parallèle euh, space opéra. Parce qu'on voyage à travers euh, les mondes parallèles, euh, parce que la civilisation s'est étendue euh, pas uniquement dans notre monde, pas uniquement dans notre galaxie, mais euh, dans plein de mondes parallèles différents et tous s'influencent les uns les autres. Quoi. Donc il y a encore matière à faire. Hein, ah, il, y il y a beaucoup de matière à faire, ouais. matière à faire <rire> beaucoup d'écriture effectivement. Et, euh, et du coup, ben ça. Donc là, tu vas toucher un peu à la fantasie, tu restes sur la science-fiction, tu es fantastique, exactement. tu enrichis ta palette, si on peut dire. C'est ça, exactement. Ça. Je bah, vais écoute, sauter le pas. Bah, je te souhaite euh, bonne écriture, parce que c'est vrai que quand en plus ton, tu fais ça en plus de ton travail, ça demande euh, ben, du temps. Il y a très peu ouais. d'écrivains qui arrivent à avoir des journées entières devant eux pendant... Des mois et des mois juste pour écrire. Mmh. C'est vrai que c'est compliqué. <rire> ouais. bah, c'est clair. Voilà, bah, écoute, euh, je pense qu'on est arrivé au bout de notre émission. Donc, je rappelle, il y a la nouvelle humanité, oui. il y a Nouvel Horizon. C'est ça. Nouvel Horizon, il y a aussi la, la, la conspiration, conspiration des, des colons, qui est la plus ancienne. C'est ça. Et, et c'est euh... vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a le ministère des Affaires paranormales. Qui est sorti il y a un an, euh, que je vais remanier, euh, mais oui, qui est sorti, qui est, alors malgré le fait qu'il s'appelle le ministère des affaires paranormales, c'est très science-fiction quand même, même si au début on a l'impression que c'est très fantastique. Ouais. Donc tu, tu en plus tu manipules tes lecteurs. <rire> C'est ça. <rire> je suis très machiavélique. <rire> voilà, donc écoutez, je, je, je vous invite donc à, à, à découvrir euh, Yann Cédric Agbaudan à, à Olio. Donc, d'abord, nouvel horizon. Ce qu'il y a, c'est que tes livres sont disponibles sur des plateformes, donc euh, effectivement sur Amazon en particulier. Et c'est des e-books. E on peut les avoir facilement en e-book. En e-book, mais en, en, en Si en, on en veut papier, les commander euh, en papier, on fait papier comment. si possible. possible voilà. Ça, c'est possible. Et en deux, trois jours, vous le recevez chez vous. Voilà. voilà. Donc, euh, voilà. Mais écoute, euh, ben, on va s'arrêter là. Merci Très bien. beaucoup en tout cas de, de, de ce de cet échange très, merci à toi très sympa, mais je mm -hmm. prie. et puis à, à bientôt alors à Nice Fiction ça marche bah, très au vite. mois de juin c'est demain quasiment bah, oui oui, oui c'est carrément hein. donc tu peux venir voir, on verra tes livres à ce moment là de près Et puis peut-être que tu pourras nous rejoindre dans une table ronde ou quelque chose ça sera avec as plaisir c'est quelque chose à dire okay. <rire> à nous dire voilà mais écoute je te remercie encore beaucoup je te, je te souhaite une bonne fin de journée et puis, merci. Donc, L'émission, euh, on, on publiera euh, le moment. Elle restera. Enfin, on publiera quand elle, elle sera mise en ligne et surtout, mm -hmm. elle restera disponible sur euh, la tribune pour, pour pouvoir l'écouter quand on veut. En fait. c'est okay. l'intérêt aussi de ce genre d'enregistrement. De, mm -hmm. Voilà. Bien. Bah, au, revoir. À bientôt. au revoir. Au revoir. À bientôt. <rire> au revoir, Jérôme. salut Ciao.